cette C'est une île qui rejoint à 250 km au nord de la Guadeloupe et 240 km à l'est de Porto Rico. L'Igué ont une superficie de 95,83 km, 95 km. L'Igué a au total 75 000 habitants d'après le dernier recensement en 2014 qui ont été fait. Ils est entre deux pays et les a une frontière de 10 km qui sépare. Il y a une partie française et puis il y a une partie hollandaise. partie française là, il y une collectivité Il y a une collectivité doutre mer il dépend de la France Depuis 2007, il y la donne 35 107 habitants d'après le dernier recensement en 2014. La partie hollandaise a gagné 34 km et puis partie française a gagné 21 km. partie hollandaise a un petit peu plus évolué que partie française a en termes d'infrastructure que le Canada parce que nous a un aéroport international côté tout volé au passé. puis partie française a gagné un petit aéroport côté a vols régional. Dis-le ça, c'est Christophe Colomb, comme toute île, presque toute île dans le que Christophe Colomb s'est découvert. Lorsque est sorti dans l'Hispaniola, non ancien que j'ai Haïti et saint domingue en même temps, donc j'ai passé bord Saint-Martin avec 17 navires entre 11 jours à la tête de 17 navires. C'est Christophe Colomb qui débarque non ça, il y a Saint-Martin de Tours le 13 novembre 1493. Premier habitant sur le latéral, soit Swaliga, qui voulait dire l'île au ciel parce que c'est un pile sel qui était cultivé sur l'île, ou bien Walichi, il l'île aux femmes parce que c'est un pile femme. Pas de gagner en pile garçon sous l'île. En fait en 1627, la Hollande a débarqué sur l'île. Quelques hommes qui sont sortis dans la Hollande, ils ont débarqué sur l'île là. Et avec une petite garnison qui a gagné 30 personnes la dedans et puis il y a 4 canons. Ils ont été débarqués dans le bain de Philisbourg. C'est-à-dire qu'on y a, c'est le même qui capitale pays Saint-Martin, c'est-à-dire dans la partie hollandaise. Donc, il y a quelques familles françaises qui ont été débarquées, qui ont sur l'île-là. Et puis, il y a d'autres encore qui ont dans les îles à l'auto, telles que par exemple Saint-Christophe, qui ont été cultiver et fait culture tabac là-dedans. Ces matins sont îles qui vivent presque essentiellement de touristes qui descendent à la donne. En 2019, euh, dernier chiffre que nous avons, plus que 2 millions de touristes qui ont débarqué à la donne. Donc, ça qui fait que ont au, au rang de 68e rang mondial en termes absolus. Donc, ils sont un petit pays que c'est plus touristes qui entrent à la donne. La zone côté nous là, c'est la partie au des Alliés, c'est-à-dire à dire à sainte sont une zone qui est hyper développée depuis plus de 10 ans. Il y a un grand building de 20-21 étages que nous avons construit là-dedans. fini et beaucoup fini et y a, a accueilli essentiellement des touristes et des gens qui viennent passer vacances ou qui achètent des appartements là la donne et qui sont capables d'occuper une fois dans l'année et le reste du temps, ils loué avec d'autres touristes qui viennent entrer dans le pays. La partie française et la partie hollandaise, il y a trois frontières qui séparent eux. Donc, on y a là, on a passé dans une frontière et qui sortit dans, et qui sortit dans coupe dans la partie hollandaise, pour entrer à Marigot, qui est la capitale de la partie française de l'île. Yeah.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 La semaine nous parfois ouais, beaucoup plus d'images encore concernant la partie française de l'île et la partie hollandaise de l'île tout ça qui fait beauté pays ça et comment les vivent combien d'argent que monio toucher qui vient au travail et qui j'ai que monio capable voyager dans le monde entier et qui type de nationalité qu'il recevoir la dame